Le 21 avril, Superemos a acheté des semences de céréales de base au marchand local Francisco Polanco. Le maire adjoint de prince Apolka a reçu les semences des mains de Luis Eduardo, vice-présidente de Superemos. La capitale municipale de prince Apolka, à la Micamba, est située sur les rives de la rivière prince Apolka. La rivière sert d'autoroute principale pour le trafic vers et depuis les communautés rurales locales. Grâce aux dons d'amis des États-Unis, de Belgique et de Luxembourg, Superemos a acheté un peu plus de trois tonnes de riz, de maïs et de semences d'haricots pour aider les familles locales qui ont tout perdu pendant les ouragans Eta et Iota en novembre 2020. Nous avons remonté le fleuve pour livrer 20 sacs de semences de riz à la communauté d'Aguas Filas, à environ 30 minutes en bateau d'Alamicamba. Des représentants des programmes sociaux de la compagnie minière locale Hemco ont facilité notre visite. Gregorio Downs, et Elizabeth Wilson de HEMCO ont aidé Superemos pour le transport et l'hébergement. Ensemble, HEMCO et Superemos aideront les autorités municipales à garantir la sécurité alimentaire de plus de 600 familles. Les dirigeants de la communauté d'Aguas on expliquait à quel point ce don était important et important pour les familles locales et on remerciait tous ceux qui ont rendu ce don possible.